Comment ça va, c'est Winman, Toujours content d'être avec vous. Beaucoup de changements sous la grow des deux lumières. Vipar, Spectra, le modèle XS 2000 et la P2000. Qu'est-ce qu'il y a eu de changement depuis la dernière grow? On a reçu le prédateur Crazy Might Anistis Bacarum. Oh yeah! Et est-ce qu'ils sont vivants, les Crazy Might Anistis Bacarum? Oui, ils sont vivants. Ils sont pas morts gelés. Je ai. Ai pas été commandité. J'ai payé mes insectes prédateurs. Malheureusement, je n'ai pas été commandité. Je vais vous montrer quelques vidéos à des Crazy Might en personne vivant 50 guerriers, 50 soldats. Qui font pareil comme le marché boursier, pareil comme le stock market, la bourse. Ils travaillent pour vous pendant la nuit. Oh yes, sir, on est avec les King Kush. Ça paraît euh, une grosse végétation comme ça, mais j'ai fait un changement de disposition. Euh, la vérité, là, c'est que le Do-Ci-Do -Si -Do purple punch dans le fond en arrière il a vraiment grossi énormément mais si vous regardez ici il y a un gros trou là parce que j'ai collé, euh, collé mes plans pour que les crazy mites, mes insectes prédateurs puissent circuler plus facilement d'un plan à l'autre j'ai collé les feuilles euh, je m'occupe de mes king kinkush je m'occupe de cette grow là j'avais un petit peu ralenti la grow j'attendais mes prédateurs je voulais pas que la végétation soit trop grande euh, je les avais négligés avec euh, le manque d'eau, je les avais négligés avec un manque de nutriments, je les avais, j avais mis la lumière trop proche, j'avais tout fait de pas correct, il n'y avait rien de correct dans cette go là Donc euh, je vais vous montrer des vidéos des Crazy Mike en personne, comment j'ai utilisé les Crazy Mike? Il faut laisser les, pro... les Crazy Mike dans le contenant, vous allez me dire, oh, mais comment ça qui est vide? Je, euh, je les ai transmis dans quatre contenants. Et puis là, je regarde l'entour du contenant ou à l'intérieur. Euh, la raison pourquoi je regarde, j'ai transvidé ça dans quatre contenants. J'ai 50 Crazy Mike, puis dans le fond, il y a des petits bébés et des oeufs. Donc, on a un petit peu plus que 50. Et euh, c'est dans des copeaux de bois. Comme ça. Et puis euh, ils sortent un à un tranquillement, plus facilement la nuit. Et pourquoi je les ai changé de contenant? J'ai remarqué que les contenants noirs sortaient plus rapidement euh, que sur le contenant transparent. Euh, j'ai euh, quatre contenants et puis comme je vous dis, ça fait déjà 5 jours, 4 jours que j'ai ça. À chaque jour j'en vois un, j'en vois un, j'en vois un autre. Donc c'est euh, à peu près là, une trentaine que j'ai vu là. Je suis convaincu que j'ai mes 50. J'ai pas vu les prédateurs en action en train de tuer des trips ou de tuer des euh, spider-mites. Mais ce que je trouve avantageux, pas avantageux, mais encourageant. Encourageant. J'ai enlevé quelques feuilles. Vraiment, vraiment euh, magané, vraiment, vraiment endommagé par euh, les euh, spider mites. J'en ai, en ai enlevé. Mais je trouve que ça se stabilise. Euh, ça s'empire pas. Hein? Donc, c'est positif. Donc, euh, je vais encore donner plus de nutriments. On va donner un coup. On va donner un coup. Là, c'est parti. On a les prédateurs. Donc, ça va vraiment atténuer là, euh, le mal. Et euh, donc, on va s'occuper de nos king couches. Ils vont grossir pour éventuellement tourner sans floraison. Et euh, voir ce que ça donne, ces king couches-là. Hein? C'est des graines de cannabis que j'ai trouvé dans des cocottes de cannabis. Donc, euh, on va retrouver des mâles. Des mâles, ça donne des boules de pollen. On ne peut pas fumer ça. Donc, les mâles, aussitôt qu'on voit des petites boules de pollen, quand on va tourner ça en 12-12, la lumière, on casse le plan. Il faut le casser. Et s'il y a des hermaphrodites, là. Euh, hermaphrodites, c'est des débuts de cocotte avec des débuts de boules de pollen. On n'en veut pas. On va couper ça. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis. Euh, Peut-être qu'on va se débarrasser de ces graines de cannabis-là. Si c'est.. Si c'est de la merde, là. Si c'est pas bon comme résultat. Seulement le dossier d'O, -do Purple Punch dans le fond en arrière. C'est une graine de cannabis féminisée de Ripper Sea. Donc euh, j'ai hâte d'avoir ça, le résultat de ça. Je ne connais pas ce que ça donne. J'ai aucune dent. J'ai jamais fait fleurir un dossido purple punch avec la première fois. Donc, j'ai hâte de voir ça. Donc, je vais vous montrer mes crazy Mike sous le soleil. Mais le nom, euh, c'est vraiment Anestis Bacarum. Donc, je vais vous montrer quelques vidéos de Anestis Bacarum que j'ai présentées sur Instagram et. Euh, nous, un autre, juste pour vous sur YouTube. Donc, checkez ça, ces petites vidéos-là, maintenant. Crazy, mate. That's it. That's it. That's it. Hey man, un prédateur bro en chair et en os avec un petit poil de chat à l'arrière-plan. Hey mon gars, il est plein ben Red. Fuck, il est gros. Ah, il était... J'ai reçu, il un... est rouge. Là, il est rendu noir. Fuck. Eh hey, il a de l'air tranquille, mon gars. Il a de l'air bourré ben Red. Sérieux, sérieux, sérieux. Il était peur hein? Tabarouette, ouais, il est tranquille. D'habitude, ça court tout partout. Caramel, j'en ai 50 de même. Oh my God, oh shit man, débile, sérieux. Tu peux pas, euh, tu peux pas aimer mieux l'huile de nîmes là, comment man Tu peux pas aimer mieux euh, tes pesticides là, Come on man tu vois que les feuilles sont affectées hein, par les spider mites, c'est les traces de spider mites, c'est pas les traces de trips, peut-être un mélange des deux. C'est la première fois que j'en vois un aussi longtemps. Ah, tente sur la, la feuille. Quand les lumières sont allumées, les, les spider mites sont souvent là en arrière des feuilles. Là, j'ai tellement zoomé que je, je sais même pas où est-ce qu'elle est vraiment dans le fond là. Je ne sais pas ce qui s'est rendu. All right, je suis vraiment content de vous leur montrer en personne là, aussi longtemps. Donc, euh, j'espère que vous avez tr fait, trouvé ça intéressant. C'est Crazy Mike là. Et euh, je vais continuer à avoir des prédateurs comme ça. Beaucoup, beaucoup de personnes m'ont suggéré l'huile de nîmes, Qui est très efficace, J'en doute pas. C'est vraiment le conseil numéro 1 euh, sur internet, l'huile de Nîmes. Euh, mais Éventuellement les Crazy Mites, les insectes prédateurs, moins que la grosse mode. On s'en va vers ça, on est en 2022, il faut arrêter de niaiser. Euh, je suis vraiment, vraiment satisfait là, du déroulement de mes Crazy Mites Anistis Bacarum. Donc, euh, je cherche toujours un commanditaire pour les insectes prédateurs. Donc s'il y a des compagnies qui veulent me commanditer, elles serait très très très gentil. Donc je n'ai pas été commandité pour ces insectes. Je les ai procurés avec mon argent. Alright gang, je vous adore. Et les King Kush aussi vous adore. Et le Dosido Purple Punch vous adore encore plus. Donnez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de ces fameux prédateurs. Est-ce que vous avez confiance en ça? Pensez-vous qu'ils vont faire le travail ou vous allez continuer avec euh, l'huile de nîmes. Ou vos insecticides. Ou je sais pas trop quoi. Donc, euh, parlez-moi un peu là, des Anistis Bacarum. Crazy mate. Alright gang. Je vous adore. Et on se voit très bientôt. Dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.